Et bienvenue à notre toute première émission Souillon de culture, émission dans laquelle nous allons mélanger culture et humour. Nous allons l'intituler Coup de pied dans le dictionnaire, car nous souhaitons donner un grand coup de pied. Et pour cela, nous avons un invité spécial, le docteur Munoz, spécialiste en lettres H. C'est bien ça C'est cela. Reprenez-moi si je me trompe. Non, non, c'est bien cela. Licencié à l'université de la Sorbonne, euh, oui. Qui se situe, je ne sais plus trop où. Mais oui, vous qui avez... est automatique là. Hein. Excusez-moi, mais mes notes sont un peu fouillies et. Vous avez écrit. Non, je n'ai pas encore écrit, mais si vous voulez, je peux vous parler de mes huit prochains livres. Mais ils sont tous blancs, non euh, Oui, bien sûr, je ne les ai pas écrits encore, mais j'anticipe, mon ami, j'anticipe. D'accord. En parlant de j'anticipe, c'est devait être notre invité spécial ce soir. Son fauteuil est malheureusement vide, mais nous avions également pensé à Thierry Henri, qui est un grand spécialiste des coups de pied en tout genre, notamment dans le dictionnaire, mais en attendant, Charles est parmi nous, Charles Campignat, euh, un argelasien de souche, puisqu'il y est né en, le 16 septembre 1957. C'est exact. Et docteur Munoz me disait que vous étiez athée, pourtant je vous vois assez souvent à l'église. Souvent à l'église, mais tout d'abord, merci de m'inviter à votre première émission Couillon de culture, hein et merci. Et s'appelle, vous me voyez souvent à la messe, c'est pas tout à fait exact, puisque j'y vais trois fois dans l'année. Le 27 décembre pour la messe de minuit, le 14 février pour la Saint-Valentin et le 4 novembre pour la Saint-Charles. Et on peut dire que ce jour-là, le jour de la Saint-Charles, c'est le jour où il y a le plus de monde à la messe. Aurait-il une raison à cela, monsieur Oui, il y a une raison, puisque qu'on s'appelle Argelès, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Charles. Je vous remercie, Charles. Professeur Munoz Professeur. Excusez-moi, je. Professeur je... Minos, pourquoi se spécialiser sur un doctorat en lettres H J'avoue que ma curiosité est aiguisée. Vous n'êtes pas le seul, mon cher ami. Ce n'est pas la première fois qu'on me demande. Et sachez, monsieur, que de toutes les lettres de l'alphabet, celle-ci est celle qui m'inspire le plus. Et qu'en plus, il s'agit là d'une lettre historique, d'où le H dans historique. Et sans H, il n'y aurait pas de rugby. Imaginez pour un moment Argelès en rugby. J'avoue y avoir du mal. C'est ce un peu comme euh, colure sans un joie. Exactement. J'avais pas songé. Voilà, qui est fort intéressant. Mais ce soir, on était là pour donner un coup de pied dans le dictionnaire. Quelle est la possibilité avec la lettre H de donner un coup de pied dans le dictionnaire La lettre H est une lettre qui a toujours eu un vécu très important dans nos vies, qui nous a coûté euh, des bons coups de règle au bout des doigts. Car euh, à chaque euh, liaison entre la lettre H et le S du pluriel, comme les haricots, par exemple, nous étions punis à coups de règles au bout des doigts. Je vois que vous avez le bout des doigts bien carré. Tout à fait. C'est une spécialité de la famille. Je comprends. Et après des décennies, euh, nous avons encore les doigts écaris. Et, et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dans le droit de dire des haricots. Je trouve cela très décadent, monsieur. D'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez dire Par là, professeur, j'ai vraiment du mal à vous suivre. Je veux dire par là que... Les personnes de l'Académie la, de des lettres qui essaient de faire au mieux leur travail s'appliquent à vouloir faire évoluer une langue française qui soit disante est vivante mais qui à mes yeux ne l'est pas tant que ça puisque l'éducation nationale ne fait pas bien leur travail. D'où se voit dans l'obligation l'Académie des lettres d'illuminer les illettrés que nous sommes nous les Français. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire évoluer le dictionnaire finalement au fil des usages Là est le devoir de l'Académie des Lettres, mon cher ami. Ceci dit, si l'éducation n'est pas de taille, nous en arrivons à des inepties comme celle-ci. Des haricots deviennent aujourd'hui des haricots, et demain, un haricot s'écrira avec un Z. Et tout ça n'est qu'un problème de liaison. Quel est votre avis sur les liaisons Oh, il y a, Dans notre vie de, de tous les jours, quel qu'il soit, il y a, la liaison est indispensable. Il y a la liaison culinaire. Le haricot avait les boules de picolate. La liaison politique entre Ayalgas et Esclopé. La liaison sur les vins entre le Carignan et le Grenache. Mais aussi la liaison sexuelle entre un homme et une femme. Entre une femme et une femme. Entre un homme et un homme. Et les grandes liaisons sexuelles, ce sont les partouses il y en a partout. – Voilà. Mais également, il y a les liaisons dangereuses, celles qui se superposent entre, par exemple, le dernier exemple qu'on peut avoir au niveau national, c'est entre François Hollande, Valérie Trémigère et Julie Gaillet. Exactement. Vous voyez, ça, c'est une liaison dangereuse qui met, qui met notre pays en danger. – Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai vu, en parlant d'intérêt. De, de, que vous aviez manifesté un intérêt pour la liaison entre Guy Esclopé et Pierre Lagasse Oui, exactement. Je trouve qu'il il est malheureux que les choses se passent de cette façon. Ceci dit, je n'ai pas l'ombre d'une idée de ce qu'il se passe exactement, mais que voulez-vous que je vous dise Voilà 15 ans d'une magnifique liaison qui se rompt aujourd'hui. C'est malheureux, certes, mais il faut penser aussi que de, dans l'adversité, la politique se manifeste justement dans cette diversité, cette adversité. Et qu'est-ce que vous imaginez comme liaison qui pourrait être utile dans notre village, notamment Qu'est-ce que vous en pensez une, Mais également, il y a toutes sortes de liaisons qu'on peut faire. Je parle de liaisons politiques, monsieur, ne soyez pas... Si on, on va à pas... si la cabane du pêcheur, une liaison entre le, le, appelle son crément de Limoux et ses huîtres. Ça, c'est une liaison parfaite que propose Karine de la cabane du pêcheur. Tout à fait, mais là, nous, nous rentrons là sur des liaisons, je dirais, culinaires, et on peut... Je me proposais de vous inviter lors de notre prochaine émission, qui serait sur le thème de, des recettes culinaires. Parce qu'il me semble que c'est un sujet qui découle de ces liaisons un petit peu différentes que nous avons évoquées ce soir. D'autant plus que chez nous, le, le, le pays catalan, on a une, toute une histoire, une tradition culinaire. Et on a tirait à l'entretenir. Notamment, oui. professeur, docteur Munoz. Euh, je... Très bien. Qui est un grand fanatique des boules de picoulatte. Exactement, monsieur. Et nous nous battons aujourd'hui pour que euh, McDonald's est en train de récupérer les boules de picolate. Il faut le savoir. Et nous nous battons contre ça. Parce qu'il faut que les boules de picolat restent chez nos restaurateurs traditionnels. Exactement. Et s'appelle Et quand vous voyez que McDonald's demain veut faire des boules de picolade dans son sandwich, eh bien ça, c'est inadmissible. Très bien. Donc, puisque la, notre émission a été rebaptisée Couillon de Culture ce soir, j'aimerais savoir... Quel sujet vous aimeriez aborder lors de notre second numéro euh, Docteur Munoz, est-ce que vous avez un sujet qui vous, vous inspire pour notre prochaine émission Comme ça, sans réfléchir, quiz de picoulate Finalement, c'est un sujet qui me paraît être assez fait. ouvert d'esprit pour intéresser la population argelésienne. Oui, tout à fait. Ou alors, lors d'une prochaine émission, idéalement, on peut faire sur le vin. Et qui du levain dit vendange, qui dit vendange dit vendangeur, qui dit vendangeur dit vendangeuse. Et donc on peut parler également de liaison entre le cicateur et la couille de Picolade. Voilà. Par exemple. Eh bien, je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours dans notre second numéro de Couillon de Culture. Merci beaucoup de nous Merci. avoir invités. Merci à vous. Bonne soirée. <rire> I'm here, I'm